C'était vraiment une journée de merde. Jésus s'était fait enlever et mon seul témoin, c'était un vieux pourri qui pue et à moitié sourd. Mais Jésus, oui, je vous dis que c'est son nom. Un petit bébé comme ça. Mais du coup, vous avez vu qui a fait le coup Mais je comprends rien à ce que vous dites. Le ravisseur, il ressemblait à quoi Il est parti par où oui, un putois énorme! Avec des poules! Et après, les il il bâtons, ils tapaient tapé dedans. Et il, il est parti! Il a fui! Et on dit Oasis de Badji? Ma femme, elle a fui! Aussi. Ouais, bon, merci, c'est bon, je vais vous laisser! Hein. Oui, je dois aller au WC! Alors, pour les fêtes de Noël, on a décidé de faire un jeu sur Jésus, sur euh, euh, la nativité, tout ça. Le, donc, Wisdom Tree, hein, qui a fait des jeux tout à fait illégaux aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, c'est un jeu rare. Ouais, en anglais. Et euh, voilà, donc là, il y a plusieurs scénarios. Euh. Et là, je pense qu'on ah. va dire celui du non Bah, pour commencer, mais euh, Jésus, euh, commence euh, par le début. Euh, Jésus dans le temps ça me paraissait bien. Parce que c'est euh, un bon épisode. Ouais, bref, donc le euh, wise c'est à dire qu'on en non, mais lui, c'est un mécréant, c'est un mécréant. Ouais, moi, à... wise man, oui, oui, ça va peut-être te rendre plus sage là parce que tu pas choisi la bonne religion, mais là, je suis là pour te convertir ce soir. Donc, euh, ah. euh, The wise man, bah, c'est les hommes sages, hein, puis lui, c'est un homme qui est pas sage, donc c'est pour ça qu'on va lui faire faire ah. le jeu. Difficulté normale, musique, bon, bah, oui, on va le faire souffrir un peu, hein, c'est comme des, des épreuves, donc on va laisser la musique. Bah, oui, on va voir ce que ça vaut. Je ah. monte un peu le son, donc t'en profites. Voilà, ça va être ça pendant 10 heures. On va prendre normal ouais, ouais, du coup. Normal, alors, on va découvrir le jeu normalement, on va pas ah déjà commencer comme avec des ah comme des handicapés là. Alors, alors attends, je suis là, ok. C'est un lion ou c'est un dromadaire là Qu'est-ce que euh, c'est que ces dromadaires dromadaire de Clochard, dromadaire, là Dromadaire apparemment ah, là, là, On voit qu'il a pas une thune, hein. t'as vu la gueule okay. du dromadaire. Alors là, ça... Ah ok, quand j'avale des trucs, ça tire là, et là ça saute. Ok, ok, il okay. euh, faut suivre l'étoile, elle se déplace en même temps là, voilà, c'est ça Il faut suivre l'étoile, Pourquoi il y a là Merde. Ah c'est vraiment un euh, fragile, c'est vraiment un bateau lui, parce que tu vois bien que qu'un euh, le moindre caméléon, il marche dessus, il se fait déjà blesser Le style ça me fait penser, à part que non en fait, non j'allais dire, ça me fait penser mais... aussi le Mario, mais en fait, tu peux pas sauter sur les Gugus. Ah il sautait haut le dromadaire, hein, j'ai jamais vu un, un dromadaire sauter haut comme ça. C'est un jeu de plateforme. Ah c'est vrai que le dromadaire il ah, est... Je sais pas si c'est un jeu de plateforme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes. là. Oh putain, on va pas euh... avoir des... Un on va générique. pas avoir des sourates enfin je vais dire des des versets euh, aussi. Ah. ah putain. Ah, en plus il faut répondre à la question. Mais on en sait rien alors on va traduire. Ah, euh, laisse ces paroles euh, euh, sombrer dans tes oreilles donc ça on en tout Bref euh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, c'est bizarre. Plus, pour, euh, pour le fils de l'homme ne doit pas euh, passer ouais, aux mains de l'homme. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ouais on va être vrai vrai enfin, vrai. C'est de la connerie. Bidelivrand ou quoi. Ouais, ah, déjà, déjà prophète, ami, pas euh... prophète. Euh... Ouais, on va dire que ah. euh, c'est la période de Noël, hein, ils ont dit la vérité. Euh, et voilà. voilà. Et voilà, ouais, je t'ai dit Commence voilà. par des mensonges. Tu vois, alors là, il a, ah, il voilà. a une religion, il la connaît même pas, en fait. Il connaît rien, même moi, ah, je connais mieux. C'est la religion de la traduction, surtout, que tu m'as ah, fait Ouais, là, hein. connais ton ennemi, il <rire> connaît ton ennemi. <rire> euh... Ok, bon, c'est en plus, c'est... Il mollarde le dromadaire, c'est un footballeur, je pense. Waouh. Par contre, euh, contre j'en veux bien qu'il saute aussi haut là parce que ouais. euh, ça peut être pratique. Hein. Par, par exemple, ça y caillage... un jeu où le saut il était tout pourri là, je te jure, <rire> tu sautes <rire> ah, Il sort même de l'écran, il y a le... du clipping ouais. <rire> Il s'appelle <rire> Clipping, son dromadaire en fait, parce qu'il disparaît tout le temps. C'est un kangourou en fait, c'est pas un dromadaire. Il pas, pas, y a un truc là, il y a un caillou là. On a jugé, non, c'est un truc qui va un monstre qui va sortir, rien. Ah ouais Ah tu vois Ah non, c'est un truc qui fait sauter. Ah par contre, les cactus c'est dangereux, ça pique euh... Le c'est quoi enfin, ça... Il y a de l'action hein. c'est vrai que... Ah non non non, si tu ouvres encore à part ils vont oh. te poser une question. Bah justement, on est là pour ça. Bon bah on va essayer alors, ouais. avec une le traduction... Start. Euh... Le start ça fait juste ça, le select ça fait rien. Select, ah. euh, je crois que c'est pour envoyer les armes quand on a... Parce qu'il se trouve qu'on a le mode d'emploi, ce qui est un événement extrêmement rare. Ah... Bah est-ce que t'as surtout... Euh, euh... Le roi des rois, hein, c'est le jeu je dirais le fils des fils de hein, voilà de avec les contrôles et tout ça ouais le fils de l'homme voilà fils de sa mère fils de <rire> ta mère alors met, mettez tout le truc de dieu qu'il faut trouver qui peut être ouais, capable bon. de d'affronter les vilainies euh, du diable euh, euh, l'armure ah. le home ou le bouclier de dieu bah, all, ça doit être euh, all, Intégrale, bah ça doit être l'armure. hein euh, pas. Moi j'aime bien armure parce que c'est l'armure. Okay. Hein. Okay. Tu, tu, tu connais bien, tu connais tout. Moi je, moi, je ah. connais rien, c'est ta religion, bâtard. Vas-y, qu'est-ce que tu <rire> Ah non, non, non, non c'est paix, euh, paix, réconciliation pour tout ouais. le monde là. Voilà, les illustrations sont dégueulasses hein, sur le mode d'emploi. Ah, c'est vraiment. Euh... Surtout que. S'il ouais. bah, ressemblait à ça, Joseph, hein, franchement, euh, je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais... C'est n'importe quoi. Bon allez. C'est une bah qualité de chrétien. Un... Euh... Bon. C'est faux, il s'est trompé. Qu'est-ce que t'avais mis encore <rire> Armour. Ah mais fallait pas m'écouter, moi je suis là pour, euh, pour te corrompre, hein. Je suis là pour, ah, pour te faire est... oublier tes versets et.. Mm -hmm. non, bah, ah, bah, hein, je crois que, que C'est fini, euh, fini. c'est la fin du jeu en fait déjà. Ah quoi que non mais c'est pas ça. À... Ah si c'est bon. Il ah, y a un, un combat de boss. Attends. Ah, niveau 1 terminé. Quincent Scout. Ah ça c'est tous les ah c'est des ensembles, de je croyais que c'était des lettres i je me disais il y a que les lettres i ils ont pas les moyens de faire des mots complets ça ça donne des points ok ouais, ah ah ah ah alors on voit que c'est un Hercule oh. ils ont quand même fait une monture hein c'est vrai que dans dans Mario ils avaient pas réussi à faire le dinosaure avant la Super Nintendo hein. <rire> ça c'est du drôle de quoi la question qui a tué ah bah c'est Cain qui a tué son frère Kain, Kain ça c'est bon ça on connaît la réponse bah alors tu vois que tu connais les anciens livres ah je connais les bâtards Cain c'est un enculé tue son propre frère ouais mais cette histoire de sa propre mère enfin il a fait que il a fait que le fait des trucs de niquer de la tête bah c'est surtout ah ouais. qu'il a fait le premier péché connu Ouais Pas de péché Ah ouais, euh... ouais, nous on a fait les derniers Pour euh... la petite histoire Les derniers péchés connus, c'est nous Là, là c'est... Ah ouais, il trace, il trace <rire> et il croit, il essaye de survivre Face à cette disparition des blocs euh, Super Alors, mal faite fait pour Bah tu ça. sautes par au dessus pendant qu'il tombe Ouais bah vas-y toi En plus ils ont mis du sol en dessous Mais c'est juste le sol qui se réplique du haut de l'image Munition très limitée Enfin, moi, j'ai entendu parler dans en le mode d'emploi d'une banane qui, est, qui revient comme un boomerang. Ils ont vraiment... Oh, là, cette maîtrise, là, on sent qu'il commence à avoir la foi. <rire> ah, le jeu est en train de le convertir. C'est euh, pour ça qu'il a été fait, le jeu, là, hein. Je suis porté par la grâce. Convertir les on enfants. les là. cailloux, ils me surprennent toujours autant. Ah, c'est un ah, petit euh, moment. Au-dessus tu tout. Prendre le machin de la foi. Avec quoi... Tu devrais être capable ah. de quench all the fiery darts, d'éviter les darts des maudits. Moi ouais, je dirais à l'épée. Enfin, le bouclier de la foi, le bouclier de la foi okay. pour euh, arrêter les, les darts. Et voilà, ah, et voilà, et voilà. Et voilà. Bon ça fera euh, 20 dinars. 20 dinars. Hein. <rire> ah, ouais parce que moi je travaille pas gratuitement. On hein. va euh, toujours faire du commerce, tu dois pouvoir sauter dessus là, pour aller plus haut non Je me disais ah, en fait non. Oh la ah, Les cailloux qui sortent. Oh la là, là, là. <rire> Oh, oh c'est vraiment... Les cailloux, ils sortent des trous quoi. T'es vas-y, oh, je recommence de là. Je pense bah. que t'es croyant au début du jeu. Puis après, tu l'es plus quoi. Parce que tu veux pas glisser comme dans Mario sur la pente. Ah, alors ça, non, je peux pas monter dessus. Ouais. Là, il y a un caillou qui sort d'un trou. Tu peux pas t'accroupir avec la flèche du bas. Non. Ah, saute. Ah t'as dit je, je vais couper donc ah, c'est bon on arrive Ouais, ouais non, est les coupé. chrétiens euh, C'est coupé C'est plus ce que c'était, ah, ils ont plus la foi, ils ont plus rien là. Allez Ils arrivent voilà. même pas à sauter au dessus d'un cactus avec leur dromadaire là. Ouais. Voilà ouais. ils seront blessés par des cailloux, c'est devenu des chauchottes. Ouais c'est ouais. plus trop de des non ah, C'est une religion de fragile ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise Alors, j'ai tenu euh, Comme la foudre qui tombe des paradis on va dire Satan, on va dire Satan, Satan de Dragon Ball, hein, je parle du mec, euh, Mister Satan. Alors là c'était ça. Ah, tu t'y connais ça. beaucoup en Satan, je trouve. Ah, je religion... m'y connais, connais surtout en Dragon Ball. Ouais. Ah, ta religion ne serait pas l'argent, hmm Dis-nous tout. Bah... C'est pas parce que le, le Coran il est arrivé après que c'est forcément de la merde. bah non, je dis pas ça, j'ai pas dit ça. Attention <rire> Mais bon... Il y a plusieurs mmh. branches. Ouais. Il y a la branche de ceux qui savent sauter avec leur dromadaire et il y a celle de ceux qui n'y arrivent pas. Eh bah, ben, en attendant. Ah, euh, ouais. Ah, bon. Question. Petit test. Marié Joseph. Après. Trouvé... Ah, ouais, il a été enlevé. Combien de jours Il a fallu. Bah, bah, vu comment tu joues, il a fallu, à mon avis, 8 jours. Hein. Ah, non c'est beaucoup, 8 jours. Ils l'ont quand même retrouvé avant, sinon il serait mort. Bah, c'est Jésus. <rire> Attends, je me suis dit. Ah, tu il vois, est revenu tout seul en courant, le bébé Je me suis dit, c'était le Chuck Norris de l'époque. C'est ça, c'est ça. Enfin, aujourd'hui, on croit en Chuck Norris. Ah, c'est beau, c'est beau. Il commence à apprendre de ses erreurs. Ah, mais après, c'est un peu jeu de mémoire. De de... Il commence à avoir la foi. Là. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça Eh ben. Bon bah c'est Moïse. Ça va parce que comme il n'a a pas de mémoire sur la console, ils ont mis trois, <rire> euh, <rire> trois versets. Euh, ils ont tourné en boucle. Ah, ah Ouais hein, bon allez, continue, continue. N'essaye pas de sauter là-haut parce qu'il y a un moyen de courir, je crois, mais il faut garder ah, le saut enfoncé. Hein, ouais. Ah, peut-être en le touchant comme ça, un peu plus à droite. Ah, bon. ah il essaye ah, de tricher gagne. non mais ah. par la droite là, tu peux y aller facilement. Là. Ah, c'était un piège encore quand tu touches le haut de l'écran, tu veux plus sauter assez haut, c'est ça Euh. Ouais, je pense. Alors, c'était pas l'armure Bah, non, pas la La robe, les bottes Il n'y avait pas de. Ah ouais, <rire> il y a eu to stand against the. Dio. Eh ben, là, c'est l'armure. Hein. Non, bah non, c'est pas l'armure, puisque c'était déjà pas l'armure la dernière fois. Ouais, mais c'était pas la question, ouais. Mais en plus, j'ai répondu, le, répondu le, le bouclier, le shield. Ah ouais, mais c'est la même. C'était quoi C'était l'armure, Ouais. Ouais. ouais. Ouais. Allez, on y va, on y va. Oh, c'est beau. C'est quoi, ce truc Ouais, ah, je pense que là, il fallait que tu commences à sauter vers la droite et que tu reviennes en arrière. Là, comment je fais, pour passer, techniquement Tu sais, il n'y a pas moyen de courir Avec l'autre bouton En le gardant enfoncé Ouais, en faisant comme ça. Ah, t'as sauté... <rire> oh, il plane Il plane, le machin Qu'est-ce que c'est que ce dromadaire? Attends, de... attends, attends, Il y a rien de monter? Non, non, non, mais saute et reviens en arrière. Commence un saut et reviens oui. en arrière pour qu'il tombe, tu vois. Tu fais demi-tour en plein vol. Ah, tu sautes tout de suite, ce merdier là. Ah, faut tout lui expliquer comment manier le dromadaire, hein Tu lui parles. C'est le... le boss, ça? Non, non, non, barre-toi, barre-toi. Ah, non, c'est le boss, t'es obligé de lui cracher dessus. Bon, bah, vas-y, c'est un une bataille de. C'est un footballeur le dromadaire. J'ai il... du crash dessus moi. Il Mollard. Ah C'est difficile hein. Ah il a réussi, il a réussi. Ah c'est beau, c'est beau. C'est même pas fini le récit, c'est fini. Ah, même. Ça c'est du bois ça. C'est qui le croyant J'ai cru en moi. J'ai oh, ouais, la, oh, ouais, la foi. la foi, la foi. C'est un rase. C'est grâce au précieux conseils de quelqu'un qui, qui sait utiliser un dromadaire qui sont ouais, est sorti Tu m'as donné beaucoup de mots réponses. la Ouais. ça <rire> es plutôt bien joué, ouais. Ah, puis les trucs Ah, c'est ah, la fameuse ouais, ba... la banane, banane c'est quoi ça C'est une banane, ce machin Il faut la rattraper, sinon tu la perds Ah ouais ah, Ouais, bah oui, ah, Allez, non, il faut la, vais... la rattraper, là <rire> Ah non ah, ça, est, ça va être Rash, jeux, euh, Rash, ça fait, le là, jeu. commence. Le jeu qui va, toi, genre. Ah, euh, désespéré. Après, là, en bien sur la flèche du haut, on dirait une entrée de caverne. Je trompe l'œil là-dedans. T'as remarqué d'ailleurs, des fois, les trucs qui sautent là, des pixels. En parlant de tromper. Et, là, les pixels, ça saute un peu. est Ce que t'es bien sûr que Marie, elle aurait pas traîné avec euh, avec quelqu'un. Euh, hein ouais. Parce que le, le gamin qui tombe des cieux comme ça. Je dis pour. Je que pour un croyant, tu blasphèmes beaucoup. Ah mais nous, chez nous, il est considéré comme prophète, que sa mère... Euh, bah, sa mère est prophète, euh, euh, donc... Euh, ouais, sa mère, pas... euh, ça vient pas de Dieu, hein, c'est qu'il y a quelqu'un qui a... ben bah, Joseph, t'es bourré... Ah ouais, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien. C'est parallèle ça. C'est lui. Mollard, Molard Ah oui, mais dans ça. la bonne direction, là. Ah, c'est pas craché, là, le mec, il a pas... Ah Ah oui, Les ils sont tout pourris. Ouais. Comment tu veux t'en sortir dans la vie si tu sais pas faire un beau molard Regarde, tu vas te faire tuer par des corbeaux. Après. Alors je suis parti vers l'est, sur un dromadaire qui n'avançait pas. Par contre, il sautait hyper haut. Et puis il crachait des putains de molards La classe Ouais, ah, ils ont fait quand même un bon métal physique. 91 ouais tu sais c'est ah, vachement tard hein, pour la console à 91 ils auraient pu faire mieux que ça ah, ouais. Jésus les temps Oh non oui j'ai les... je ne sais pas je dois le trouver <rire> ok oh, là, là, là, là c'est super Mario bah, c'est Mario Bros les animations cette euh... Il traverse les vents et les marées et tout. Ah ouais, et puis il tombe dans le vide comme un blaireau. Euh. Ah bah, moi, attends, euh. je me dis, c'est bon, il peut tout traverser, il peut tout faire. Ah, c'est pas Moïse là. Un... Et... Ça va être un amas, Il va sur une cascade là, et... il, il se vote la gueule, hein, c'est tout. Alors là, et en plus, ils ont repris une musique euh... qui date de... du 17ème siècle, hein, qui a absolument rien à voir. Ils ont repompé ça sauvagement hein. Green Sleeve, la chaussette verte, ça a rien à foutre dans, dans ce contexte. Ça a l'air difficile en plus là. Ah, il faut y aller comme un bois. Premier jeu, il est dehors et après. Euh, puis là, il faut ah, il se rend à chaque, euh, c'est limite tout ça. Il <rire> courir dans la, dans la rivière. Ah, les enfants là, non. Ah, moi je recommande pas Je crois que si je lance ma manette dans la télé, elle deux, t'as de la mer avec ma vie. Je sais pas mais il va falloir me retrouver la même télé, ça va pas être facile hein, parce que là Allez, Ça tu existe tu plus ça hein. Télé rétro et qui fait HD quand même cathodique là <rire> Ça va coûter 700 000$ cette... ouais, le... Là on voit pas hein, dans la caméra, mais c'est une télé en or Toute la télé, elle est... ah, le cadre il est en tôt. or puis comme c'est gloussé et trop, je l'ai pas en gris plastique dégueulasse. Pour ceux qui aiment les trucs de merde avec de la flotte, une A pour ceux qui aiment les trucs de merde dans les nuages, et puis ceux qui aiment les trucs de merde dans le désert. Voilà. Voilà, dans Tous là. les types de merde sont sont représentés. Ah ouais. là, voilà, il a trouvé le truc là. Faut faire un petit saut. Oh putain. Je peux pas aller au-dessus à haut. Mais je saute pas comme un dramadeur mais. Re-saute, re Ah non. Okay. Qu'est-ce que c'est que ce... <rire> ah, c'est le bout. On voit le bout. Ah. J'ai trouvé Jésus. je <rire> euh, suis pas sûr. Hein. Je pense que t'as trouvé d'autres emmerdes. Ah, bah là, y'a plus de, y a plus de sol, y a plus. De... Ah putain, c'est de la merde, ça, c'est des. Ça, se passe, ça a été tourné dans le les chiottes. Là, ça me rappelle des choses, en fait. Avec les jeux, ça te rappelle des chiottes, non C'est des crottes. Alors, le débat, la femme, la femme. Alors, <rire> la femme, est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est de la saloperie Est-ce que c'est le diable Est-ce que c'est Là, tu viens de perdre beaucoup de monde. Là. ouais. Euh, ah, ouais c'est, ouais. ah, de la saleté. C'est de la saleté ou c'est pas de la saleté Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ça, ça, va être, <coughs> ça va être ma question <coughs> du jour. La femme, la, la femme, est-ce qu'on peut en faire quelque chose bah, qu'est-ce que tu fais avec une femme toi de... Ah bah, euh, leur, euh... leur passage, elle fait la cuisine, euh, elle fait le, la vaisselle, euh... Non la conversation, bon, je sais même pas, je comprends, je comprends rien de ce qu'elle dit, on est d'accord. On est d'accord que quand elle parle, euh, tu lui dis ferme ta gueule tout de suite. Quoi. Enfin moi, j'ai compris à quoi elle servait en tout cas. Ouais, à procréer, procréer. Ouais, avant. Ah, ah non, après le mariage. Après le mariage. Ouais, avant de procréer. Faut le faire. Non, mais. On est bien d'accord que à part ça, l'utilité, elle est pas non plus. Après, elle est quand même pas mal. L'oasis de Badji était contrôlée par les bandits. J'avais décidé de parler à leur chef, Kader El Algoul. je Glo, tu veux du shit Rends-moi le bébé, Kader. Ah, c'est pour ça que tu es, vous, nous. Va falloir payer la rançon, rien. Ah, non, mais déconne pas, j'ai pas une thune ah, mesquine, tu peux rentrer chez toi, yallah. Ah ouais, c'est comme ça que tu le prends. N'oblige pas à employer la force, Kader. Wallah, où est-ce que t'as trouvé une arme aussi puissante Ça, Kader, c'est grâce à mon dromadaire Il saute super haut, mon dromadaire Hmm, d'accord, d'accord, baisse ton âme. Je te rends Jésus. Ouais. Et voilà bien qui finit bien. Ouais, alors donne-moi l'argent. Il faut t'aider au WC, m'attard. Sinon, on a la catastrophe. <rire>